Très <coughs> bien. Je suis venu au Guinée, je suis au Fourier, je Je suis venu au Fourier, je je suis La Guinée fait Mamaya ou mara. La Guinée fait Mara. Bori rafé bez, bez Mara. rabuzba, Bezba. Makolo Naramara. La Guinée fait Fala ma faut être sérieux. C'est-à-dire, il faut Yassa iré à l'ouïni. Il, y a sa, il y a m'a fala le comme rimato On a situation dans la Guinée. Gramon a inquieté, la Guinée kamira. Khaïe berebe la gine kamira. La gine mou fangri. Alimstration mou fangri. Sonne fait à fangira. La gine n'yamama mou na sécurité quoi. Au moins, dadis, Tofa, an a drog fe Malgré, efebri na dim farouma. An a la langoban gira bila. Taouya, partout en gine. La gine population mou na sécurité kwi. A ranatandoun ke bouma tout la guinée m'a compris d'abord à nous faire la guinée sorry rafé brim au balade à tagimbe parce que bala samoura et bachir yalo de la sécurité bala calim une semaine dans ce pouvoir il a nation il a ma sa faine honnêtement devant cette nation. Il y a un réfri, il y a un réfri. Toute population a une sécurité totale dans la Guinée. Vous êtes là pour Idi ou pour qui Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de Balasamura et Idi Amin eh, eh, eh Bachir Diallo. On a pas n'y a La Guinée, a inquiétude. a On vient de, eh, de, de, de violer, je ne sais pas, deux femmes américaines, les femmes américaines, à Kabilen, en pleine journée, Koya, et puis ça se passe partout en Guinée. Ou bien... Voilà, autant les militaires d'attaquer les, les, les paisibles, euh, euh, euh, qu'on appelle, hein? les Guinéens partout d'ailleurs. Moi, je pense que on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression c'est un a l'impression mon frère, il a il carrière militaire. Parce que il n'a jamais aimé la Guinée. Lui, il est là à organiser contre des personnes, c'est-à-dire des règlements de compte. Il a eu Il a eu une la Guinée. a utiliser mon Il a ou Il a Il a Orakolon al loron de nan nan c'est-à-dire le dunia moyo sa ny nan yo nasra fina fima fima faira nang bin fajeronne très bien donc nato la guine dibri ina dede ka kin fe neira et puis on a dede on a longorio o rawo boraklo wodo parce que ça ça viole partout on attaque partout on peut défendre parce que y Mini et il est normal. Il y a un roi qui Voilà tout. Donc, on, on a un message l'enfant dans le danger. Il y a quelqu'un Bala clair. Mais elle a la population, c'est a ça. On a fait des drogues. On a population. des drogues. On far la des drogues. On a vous voulez que la vous. Je vous dire que je suis alati. Très bien. Maintenant, un homme. la Dede. Je suis C'est bien commun dans de Je bien. Je suis bien. Je suis na Je bien. na bien. Je bien. Je na fin de bien. bien. Je donc fait ma Bay. Moura Gire. Moura Wengi. Moura Kelmananan. Moura Dénana. Moura Senara. Moura Senara. Moura Senara. Moura Senara. Moura Senara. Donc Senara. Moura Senara. pouvoir ma alaki il a le pouvoir pouvoir de Comme Alona Ali Kamara, nous avons le pouvoir de Il a la vie dans la Il a protection Il a le Il a de l'alphabet. Il a le Il a pas de a de a Rien Farma faire, rien à cui, il a collé. Il voit une langue guinéenne. Olu, sorry, défendu, ou Boris défendu. Ou maman dit a défendu, maman dit ça guinéenne. Rien à défendu, il a collé la guinacé, il avait yaremofarma. Quand même. Numéro deux. La Guinée a sorti Afin force spéciale Afin de armée de terre Afin de bata N'a n'a pas A, a la Guinée canara. Oura Metier A, a kwal m'ruma A renyoy Ini tagamma Ba sembe wali nara I khano A kolonde, I, i borri servine Loyalman Ima ma servi Violence qui, Ima ma servi Tonyege kwi M'ruma vous le jeune militaire M'ruma ou, en, ou, en na, ou a avenir est BSP J et tant d'autres il y a à, à détruire ces unités là juste pour se venger parce que ça c'est des esprits à une à une autre époque c'est pas maintenant ou tanga tamara kawati on a on a le droit d'exercer avec Mamadi parce que Mamadi c'est une marionnette pour lui vous allez tous perdre on y voit ça soclement gera ou un roman ou belgas -so au borie ou mangaya rasso gendarme là Gendarme, l'amant, ra, fantasin, ou, n'a, seba, ra, c'est pas possible, ou, ra, ligné, krim, Ce, ce manga est là pour vous. Et, étant, falla, malou, nan, comme, re, s'il a fait, d'aller prendre les photos, en France, avec, c'est un faux débat, c'est, ce mot Thomas ou c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, In ma na gha, a -bori et moi, avez fait un a in un mot qui un un ta qui a eu un un donc, tout est un problème maintenant. Et finalement, il a été limogé. Nya, hein? Sadiba, ce soumangue n'a Que la Guinée vaut tous ces gens-là. Que ce soit Idi Amin, Bala, Amara et Mamadi, nul. Zéro. Et nous? Fefa ira en tant que Guinéen ou militaire Guinéen, et quelle ethnie ghe, ou bien communauté n'a rien, et la servi ma Rafa, qu'on a dit, à Piri, à nyari dans le goma. Parce qu'à finir, d'après les informations autour de M. Sadiba, que c'est un démocrate. Il a un républicain. Alors, mon frère, il a pas ma salle. Sorry, sorry nara, mule rara rigada wiyasiaramendi. Kone na sela wengine, amani keni ra, uzalizhusha pepe. Fala, ina kama, lagine kana nana. Zemutana wenyi maite, muno hoto gine keni nara, muno moeni gine nara. Ndani jina, muno basi gine basi kutuma. Ba inu tu afine ndira bama, iye te, et mm, so na, ouais. ouais. y a un accident Il là, nanana, y a un accident là, Il y Alors un a un en qui Il a un a un Il est arrivé. ça un a Il mais à la non nom de donc suis la guinée sori ou au en afrique de l'ouest l'armée guinéenne c'est une référence ça ça a été toujours comme ça c'est maintenant l'arrivée ou avant même l'arrivée de dalpha qu'on commence à avoir des problèmes au sein de l'armée guinéenne singé et nous avons une sorry qui est dans l'armée Nara, est une personne qui est une personne qui est une personne qui est l'époque. Parce que est mes deux oncles étaient dans l'armée Oui. Il y avait, y avait seulement que les milices. Anna, y'a rien à défendre, y'a rien à défendre, mon frère, you fucking stupid, trust me. La gueule, y'a pas rapide, et y'a rien à comprendre, il faut arrêter tes manipulations, et y'a pas de moi à mm -hmm. alors, toi, on a situation à ma la Guinée sorry. Il a fini force spéciale, Ali Boré, Freeman Boré, Mouktar, j'ai euh, son nom quelque part, attends. Parce que mais il est reconnu sur le nom de Freeman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 nous, drogues c'est eux qui commandent. Idi Amin, c'est un vendeur de drogue. Mamadi, la même chose, c'est le parrain. Bah là, c'est ça. C'est connu par tout le monde. Parce que et été ici aux États-Unis. Le groupe de Mamadi sont tous des vendeurs de drogue. Oui. Donc, Quel fait hot ginez nama, amoyen ginez li, sori Les patriotes, les républicains, patrote, le républicain, ou belosso oubore hira, ou drog, ou mangara soubrog maté no, gendarme hira. Nanana finima nondira, moubara ifala, moubara ifala, moubara ifala, anu nanana bafi.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 lui, a déjà transféré 20 millions de dollars à l'extérieur pour lui. Il a souffert Il fait Il a Il a a Il Il a Il a Il a Il a Il parce que, à l'aïe, à toi, tu dis tu as dit que que à toi dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que dit on C'est tout na le Non. C'est ce que Parce que de l'ordre. Nous avons fait des décisions de l'ordre. Nous avons fait des décisions de l'ordre. Mais non, il n'y ouais, a pas de Parce qu'il m'a dit tout à a un a a Le nouveau chef d'état mazor, de l'armée, un frère, un ami, <coughs> Avant tout, c'est la Guinée. <rire> c'est pas Didi Amin, ni Bis ni Sadiba. Mais je dis bien avant tout. C'est la Guinée et les Guinéens. Nous ma parce que, non la guinée tombeau. Je ne sais pas fait Parce que, tu sais, tu as fait ça. Tu as fait ça. Donc, Guinée, quand je suis de Makaira, je suis la Je suis et fait il faire carton dans mon nom. Donc, il ma Condition pas violemment. Non. Mais, il, mais il je, je, je suis en fin, il No. No. Ap, ap, no. Il m'a comme dit, a Ils news in pour des causes personnelles. On a été Autant d'immis, rien 20 ans, 28 ans, 30 ans dans l'armée guinéenne, on a l'air là. On a été là. On a été là. Nous avons des barfahas, nous avons des gens, nous avons des manikères, des sociaux, des foulés, des au sein de l'armée, on compte entièrement sur vous, c'est le moment. Tout ce que... Non, mais non, il faut Et puis, je vais vous rassurer, à 100%, Ali est en prison. Ali n'a guéli. Parce que l'homme est en Et nous n'a qu'à ça. Ali m'a à Ali, freeman, Révolutionnaire, Karamba, Sissé, et tant d'autres. Parce qu'ils sont au nombre de 23, Samblagda, Okocha, et, et qui encore Kerfala Bangoura, j'ai la liste, attends, je vais essayer de. de... Qu'on arrête un peu, s'il vous plaît, parce que. Je sais. Mais, on va mettre parce que il y a matin, on va faire Parce que, -on si on looked, il y a la choses, on na à pharaons. On a fait un groupe pharaon. On a fait un groupe On a fait un, de la, un de parce que On, on m'appelle ici il dit, mais il a fait la négociation, il a fait la localisé fait, il a fait la il a fait il a a il a Nana, Parce que profitez maintenant, message modèle Nama, Je sais, je sais de quoi je parle. les Nana. ici moi je sais pourquoi c'est pourquoi moi ma communication n'a pas mal je vérifie n'a fait n'a pas tout je n'en fais la fée n'a que le n'a pas n'a à la fin n'a que le n'a pas jamais surtout derrière les dossiers les radis n'a rien de bien support sais pas je vais reprendre ça après dossier de dossier de a Ojiba ya quitté ma Na jiba quitté nanaki. C Salut le chef. Cabinet la présidence. Jiba ya quitté. Parce qu'il travaille avec. Euh, Maman, eh, dans ça et Idiamine. Y compris Bala. Nenana li krema. A colomb. Allez, rap. Programme Nakik. A nous. Docteur Ndefanana. Donc je sais de quoi je parle. force spéciale, c'est ça palais de Bébri. Il y a un horizon qui a torturé par Mohamed Sangari. Attention, il y a un torturé qui Monsieur le Tongoleon regeli qui n'a l'oreille colo, en a déré mon macolo, oui, y compris le kelfa la Bangura, Okocha, Asko mon macolo en a déré, il me guiri, il na geli, ma a colo parce que nous, on ne parle pas pour parler, juste pour se faire voir, c'est pas comme ça. Moi, je me disais, parce que je vais un petit non. Quand je faire un je vais Ou bien, je de non. Je faire un et tant mon c'est que besoin de dire de me prononcer. Je de de me Nous Je besoin de nous. de nous. Nous avons besoin Je de de ou il ou bien bala narifara, ou bien bon dieu merci ça dit barbare qui ou bien bachir et bien la groupe qui est dansa ou elle est ou pas la ou ou ou mou ou mou ou mou ou faut ou faire ça. mou Combien, combien de au sont à l'extérieur aujourd'hui sont prêts à vous combattre à l'extérieur au à l'extérieur rare, au rare, au Non, à Il faut Il faut la guinéenne ira illuminer la guinée. Et monsieur Ma Soria, la Guinée, les, les contribuables guinéens, n'essayent pas de solutions. Ils m'ont fait rebeller contre nous. Non, ça c'est inacceptable. Parce que, on peut la guinée quoi brinana, mais ce qui n'est bien, moi un profit j'ai vu un guiné qui s'habille et est en civil mais comme mon renseignement précis ma station la main je pense parce que mon informateur n'en a qui euh na moule Il Donc, nous n'avons pas les Na sons. Nous n'avons pas les patron n'a bégayé non mais demain demain la gaine sorry ben la banque sorry on va coller ya sorry y qui na y qui n'est comme dans qui s'est na calfe alerneri cali bore quand on a parti, fait Allez, Bon, de de a de de ce qui 90, de 93, de la qui est en 93, de ce qui en 93, de en de ce qui est de de de de ama gago ama yagi go ama kinikini go ama rabama mon frère a sindi ina rasoira teme di mama disana a de fanou menan se gaisa miskin ina rabba e fanou yo setera na kuy c'est terrateur iraco le bari identifier mire yi la mire la ki makiti tina ba alon ni Yandim, oubara Magandi. Sadiba, Sadiba, Koulubala, n'a rien à qui. Rar le La, la Guinée, un enfant. Ne jamais trop tard. Sorry, oubela rassou oubouri. A jeunesse, O, o manipulation de la, manipulations, ou la Guinée, ou les gendarmes, ou eh, eh, eh, drogues, ou drog, On a rabat, on a rabat, on a rabat, on Donc, Ali Nageli, Sissé Nageli, Freeman Nageli, Karamba Nageli, il y, y avait deux femmes là-bas, na na, des enfants, Ibrim Rélinaïbi, Révolutionnaires Nageli, Ibrim Nageli, c'est ce que et mon est le Ma Normalement, le fornicé mangue, le jugement, prévu pour le 16. Pourquoi il est là-bas Parce que, il faut coûter il coûte il il il libérer les deux-là. Les fornicés où nous à la Taguie. Nous sommes à à à la la c'est un refus. En ce qui concerne le développement de la justice ou la force, donner la force à la justice guinéenne, ce n'est pas leur problème. C'est leur intérêt qui les intéresse. Les BA, les... parce que je ne comprends pas. C'est les BA seulement qui sont avocats ou quoi ici. C'est des personnes corrompues. Et là, c'est un cabinet de Parce qu'ici, aux États-Unis, c'est ça. Méga daron avocat d'État, mon frère n'est mouflé corruption les les maître Yumba tout ça là vieux crocodile comme ça là c'est un faux nous la a justice même Charles White c'est un faux type. c'est clair parce qu'à barafloba où mama un faux type. Où yon a il Et moi, je suis allé à l'Amérique. Je suis allé à l'Amérique. Je à Je ne suis pas contre Philippe Monde. Je ne suis pas contre ne suis pas contre Philippe Je ne suis pas Je ne suis pas pas contre Philippe Monde. Il y a un marabama. Il y pas un il y a un rabbin. Il y a un rabbin. Il a un rabbin. Il y a Il y a un Il est Il Mamadi, Idiamine, Bala, Amara, Dansa, Lansana Kouate, Kabina Komura, Salan Daraba, Ousmane Kaba, Baouri, Madifin Yane, Brimakonde, Konde, minimolo et sekuba Konate. Ayon, n'est-ce pas la Guinée Fari? Mais où est-ce que tu La parce que c'est un frère bubaka qui cite maintenant, ce n'est même pas moi, parce qu'ils sont connus maintenant par tout le monde. Alors, monsieur Mohamed, euh, Yousouf, Sila, Ibarra Raba. Ce manga, c'est que je veux dire, je veux dire, je veux dire, Il y a eu eh, eh, eh, général Netto brigade. Général de Brigade Et n'y mon pas Et problème. mon n'y a pas Il y a pas d'image. a de position Il a de problème. Il n'y de Il n'y a Il faut a Il fait là -bas,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 il va rabat frère. Il n'y a pas de Il n'y la Il n'y a Il n'y a pas à Il Il a pas Il Il va faire ceci ou cela non, it's not gonna work Tunia tout n'y a pas il a, a ma colonie, il a fait eh, ah, ouais. ma colonie, a fait ma colonie, ma colonie, ma colonie, il ma ma ma Figure-fouet, une bête. Coton nara. Amouframa, antina. Ital narama. Ma colère t'engordez. C'est la légende en soi, Makindia. Mon homme a dit, descend n'abat, tu te fais une bête. C'est café, c'est fardé, n'ama. Des c'est original, direct, commandé. Varsovie, de Pologne aux États-Unis. N'a commandé. Il fara. Et fara, ma machine okay. Ou France. Qu'on vais commander. Je barrique. commander. Je vais commander. Je vais Il Je vais Unga hafala lagi nesh sorry ba barakana. Baki mufama bori sorry define gambi Unga etno ya bana unbera kumamadita mufan idiamine mufan idiamine rafano amuna makatende arab sorry itaron amuna makatende arab sorry arab inited kana ana biri na bafinalo na ana basa outro yamanne sorry fake kana. Et les milices sont forcées. Amour Abama. Il a Obama, le programme Il programme n'a Il e a n'a a n'a a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 Fou, non, non, je non, non, non, non, non, non, Alors, mon mon général Sadiba non, non, non, non, non, non, non, Monsieur euh, Nabil Moussa Kamara. Nabil Moussa Kamara, n a n a be, de Bruxelles, Moufam Bésa, Nagoma. Il a sorti la gnère à Fan, cest à les patriotes, il est rejoint. Parce qu'à vous êtes un patriote. OK De rejoindre les patriotes militaires pour faire une véritable transition politique en Guinée. OK Sadiba. C'est seulement que un message animé. Et le soir encore, je vais revenir juste. Maman Il faut rejoindre les autres. OK la Guinée, c'est un bien commun, indivisible. Alors, il est temps, maintenant, il est temps, maintenant, il est temps. La Guinée, qui est où ma mère On veut la paix, la quiétude entre les Guinéens. Mou puis le c'est oui qu'elle est un justice la dix nandimouna iboru maçon saliba et baron à tous quand nous n'a depuis l'année passée mais rien de la fin de Ma kain ma Puis, une femme très intelligente. Ah non, mais Sadiba, c'est le plus intelligent. Il est très intelligent, le jeune là. Non, bon, ah non, oui, il est très intelligent. Il dit, ok, on verra. Et, Sadiba, non, non, ma chienne parce que, L'intelligence c'est quoi Donc c'est confirmé aujourd'hui pour moi que le monsieur c'est vraiment un gars intelligent. Maintenant, pour valider ton intelligence c'est de rejoindre les patriotes militaires pour faire une transition équitable, libre en Guinée. N'a et la Guinée qui a rare, elle est apaisée, mané. Vous serez, you know, fier d'être, ça dit bas, force. Et fier Au Guinéens. Parce que c'est ça ce qu'on attend maintenant, hein? Donc, ça, c'était mon frère, Nabil et, euh, Mon Moussa Camaran euh, un monsieur que je respecte beaucoup, un patriote guinéen qui aime son pays. Tout le temps, il you est know. Alors, monsieur Sadiba, c'est à vous maintenant de voir la situation. La balle est dans votre camp. La Guinée serait bien intéressée, les bonnes personnes, au Mangayaba, PDG Ira, PDG Moufang. Et tant na action action la Guinée, PDG, à Autant de Nana ils on je la Guinée est une fantôme. Monateur, monateur, monateur. Monateur, monateur. Non, la non, donc ne suis pas ne pas je suis invité la question de la gorko sousaï. Ok. Sa maïa maï. la vie. Je suis la question la vie. Je suis est à la question de la vie. Je la a la ma Oui, mais Sadiba gare a Idiamine, Aya ouya c'est fini, il a raté parce que de toutes les façons eh Dumbuya n'a pas de promotion en Guinée, mais Sadiba à la Guinée, à la Guinée, la à la Guinée, sorry, Guinée, à Guinée, à la Guinée. Alpha Mara, Mama Minde. Donc les deux, Sadiba et Sose comme on appelle et Bis, il a une de 85, comment Mais, tu as programme qui est Bis, Fama, katru, eh, eh, Dadis, eh, CNDD, et n'a un mais... Ah oui, il y a un autre programme qui est a qui est là, a Merci mon frère, mon cher ami. C'est toi seul qui dis ça mon frère. Parce que je sais que, nous on de dans la qui qui Parce que je suis parce que il ne pas la Je ne Je ne suis pas là. Je suis pas là. Je ne suis Très bien. Maintenant, moi, je suis dans ma démarche. Je suis dit, mon maître Diago Bangura, tu un frère à moi. Moi, je ne suis euh, pas contre toi ni tes <coughs> intérêts. Ça, tu as un enfant, tu un Pourquoi être contre ton intérêt? Ça n'a pas de « make no To me »« Ah non non non, ok »« Non non, eh monsieur Fofona »« Non non non, n'y a pas de savoir »« Mais nous Sina ne sait Si na na Je vais t'expliquer un peu »« Alors que ça, « Je ne sais pas si l'école, « primaire, « Deux autres, frères »« Je ne na pas si il y avait moi, il y avait Salf il y avait moi Petit il y avait mon il y avait les Paulines Sans les néné Mouba, Les Les le, le, le, le. Les Josephine Kamara, les. Et qui encore hein Les cadets. Kadi... Non, cadets, n'étaient pas là-bas. Première année, deuxième année, non Il y avait Yaouba, Fofona, Isiaga, Fofona, Lamatoulé, Ba, Asha, Yabi, Asata, Yabi. À l'époque, Mohamed Keïta, Maradi Kondé et tant d'autres. Donc, na qui Parce que moi, je suis suis là. soma. Sina. là. P'i Anfa, anfa Je suis là. Je suis là. Je suis je qu monsieur que je respecte beaucoup comme ma propre personne. Oui, C'est fait mal la c'est mal. un homme. Je ne sais suis un homme. Je na un c'est un peu ça, Nya? Rifa Bruxelles. Euh... C'est le bari est en train de se il a de Il y a un de de Il un a a un de un Il de Il comme je j'ai une nation d'un a il a a il a gentil, très réfléchi. Donc, Mohamed, Iago Bangura. Bonne chance. Alors, il à la a un N'tambe mardi. y a un peu de temps à Il a un peu y un quand on a fait un fouet, on, lesay, on le a fait un que a suis un peu déçu. un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je suis un un ana ahoi ketor sana babeka nafal na be ngui na tuli m manga blama ana gan nabar la ene bokekela pour ce sale besoin a regreté ma o ma metto soge de minimal na soge amuko bibri ma harama la donc rif ambarso na qui c'était de l'air moula harama rindena na gêne kima na mon ko fi ara kelamadi c'était de l'air la cité de l'air. Quand il peut-être qu il ne s'intéressait pas aux jeunes à l'époque, mais cité de l'air, à y a Alors, mon y a un autre. Il un autre. pur et simple Et nous allons dire que ton travail. Mais l'idée bon mais... oui. de la mère, idée a dit, elle a il Mais a dit, elle a et m'a dit, elle a dit, Mais il a dit, elle a dit, a a dit, a a je conseille de demander à l'homme qui à l'homme qui a demandé à l'homme qui a demandé à l'homme qui a demandé à l'homme qui I don't give a damn. Mais dire que ah, on va faire ceci ou cela, tu mamadi, oh là, tu as gâté. Mamadi m'a trahi. Il a trahi la nation. Alors, je suis là, je suis là, je humilié je suis là, je suis là, je suis il je suis là, je suis il Rockefeller Nara pas ma, ma rockefeller. Ou bien Bill Gates, ou bien Warren Buffet, ou bien Donald Trump, ou bien qui Marabama. Da. Même si c'est lui qui a tout aujourd'hui dans le monde entier, Marabama. Il faut que cela soit clair pour toi. Ça c'est un conseil de frère que je te donne. A il il continue à faire, à exercer ton travail correctement. Pour les Guinéens, parce que même inégus, inaraba, les, les Guinéens, tout regardent, on voit, on remonte les informations. On va en faire les Il a Voilà. Donc, et puis, il faut savoir comment gérer ton programme avec les gens. Parce que moi, nous avons fait mon amiri, Nous ma fait mon marabama. Donc, moi, qui n'est pas contre vous, je n'ai même mais contre. Tu n'ai qu'un frère à moi. Parce que d'après les informations, mon in frère, parce que je n'ai Il y fait un Il faut que un En tout cas, cité de l'air, si de l'air, de l'air, je ne sais pas parking, mais parking. Vous avez un parking. Vous avez un parking. Vous avez un parking. Vous avez un en Vous Na seigneur, tout va bien, oui. Pierre, La même chose. Ama, c'était l'air de c'était C'est ce que Sorry, Ama, oui, en a. Il Brin, mais Il va a. y Bah, Il y a. Il y Il y Il n'a Il y Il il y a un moment où il y a un moment où il y alors un moment a à oui, il faut y aller, il faut y foyer. Il faut y aller. faut le vent, et tempête. C'est comme ça. La y y mon a Timiscuit, Banda Flavic, Ndéna Vila, Kuymeni, et Colomb. Ou bien, Jambézi à l'époque. Le balafon. Friat, en Tar, Petit Paris, Nannara. On a Colomb. Dans ce cas-là, on a un masson. Il y a un don. On a dit qu'il y a un ralba. Et Je vous remercie. Yandi, oui. Vidéo partagez-moi. La Guinée-Sorelli, il y Salibali a rejoint Patriote Mayali. Il m'a dit les patriotes qui aiment la, la Guinée parce qu'il y a un n'ayons de donc là puis Bangura, Mohamed Iago Bangoura non non il y a eu il je ne suis pas contre toi. Okay? Ni ton intérêt. Quand on fait d'un fait, moi, je suis même. Et vous qui êtes là, vous avez. Alors, vous sauve. sauvé. Arabar et la Guinée, Arabar la Guinée, qui sont là. Quand on a mis, Bangri Narantima a t pour que Dieu nous la guinée diète. Donc, je vais la je suis un peu déçu de la vie. na suis un peu déçu de la vie. Je suis un peu déçu de la vie. Je suis un peu Na de N'a vie. Je suis un peu na de vala vie. Je suis un peu n'a de la à Je reva de la vie. na suis un peu na de la vie. Je suis de la vie. la Fima si ma, il a bagage, m'a col à Paris. Il fallait voir aujourd'hui mon garçon. à l'université au Sénégal une fierté pour la Guinée. Il fallait voir comment le jeune s'exprimait. C'est ça la vie. C'est ce qu'on appelle l'homme. Tu travailles, tu éduques tes enfants. Tu donnes tes enfants une bonne éducation. Et tous ceux qui m'ont aidé à ah, n'est-ce pas? Oh. Laurent des on a tout fait. Impossible. Dieu merci. Allez, enfant. Et bon, mon Petit, mes félicitations et good luck. Ok? Good luck. Et courage dans tongo. go. Et gars, université, moi. Et m'enfant. Et rabat. mini. Vainqueur. Ah, moyen. Et mon million, virgule, m'en colons. Et il y a un million. Attention, mangez par amour quand les légumes d'hier ont d'ira. Alors, a on rabat, la roue de service. maniquera, il fait parce que mon a chance il y a des gens qui ont de Il des gens Ça, c'est du crime, ça. Parce que les gens C'est pourquoi la Guinée a des problèmes. C'est ce qui est, okay? est, est en train de Ils ont en train de se et été Honnêtement, loyalement. Violence Il été en ou, bah, la, à la, ou, na, violence, qui.